Okay. Euh, bonjour euh, à toutes et tous. Euh, bienvenue à cette e-conférence euh, e euh, de présentation de la Faculté de droit de euh, l'Université catholique de Lyon. Euh, pendant une trentaine de minutes, euh, et avec un temps de, de questions-réponses par la suite, euh, nous nous présentons, euh, donc, euh, une étudiante de la Faculté de droit en, en deuxième, deuxième année, année Madame, de mademoiselle de vous voulez dire peut-être quelques mots de présentation ou de bienvenue Bonjour à tous, merci d'être présents et euh, je prendrai la parole plus tard. Euh, et moi-même, Michel Canassa, donc directeur de la Faculté de droit de l'Université catholique de Lyon et par ailleurs doyen du pôle facultaire sciences juridiques, politiques et sociales. Euh, Meilleurs vœux à toutes et tous, euh, avant tout, dans, des, dans ces circonstances particulières. Euh, alors, nous regrettons à certains égards de pouvoir vous accueillir sur notre campus. Euh, ce n'est qu'une question de, de temps. Et, et euh, eh bien, on profite de, de cet exercice à distance pour euh, euh, voilà, vous communiquer les mêmes informations que nous communiqué en, en sur site. Euh, donc la, la présentation va se structurer autour de, de quelques, quelques axes, en commençant par euh, les études de droit, puis euh, nous euh, parlerons de, des spécificités de, de notre modèle euh, avant euh, d'évoquer les, les débouchés euh, après des, des études de droit. Et euh, Mademoiselle Seki vous parlera eh bien, un, un peu plus en particulier de, de la vie étudiante à l'UCLI, euh, à la Faculté de droit et bien de, des différentes euh, possibilités offerte euh, par notre campus. Euh, alors euh, en ce qui concerne les, les, les études de droit en général et, et à la faculté de droit de l'UCLI en particulier, et euh, eh bien les, les études de droit euh, ont pour vocation et notamment la, la licence de droit et le, le, le premier cycle donc euh, à, euh, fournir aux étudiants eh bien, euh, les bases euh, de, de l'apprentissage dans une discipline qu'habituellement euh, qu euh, ils ne connaissent pas, puisqu'elle n'est pas étudiée euh, ou très peu euh, dans le, le cycle secondaire. Euh, et donc, euh, outre l'étude... Euh, eh de, de matière et de, de domaine du droit en particulier, dans le droit privé, dans le droit public, euh, dans le droit européen et international. Euh, le, le but, l'objectif euh, de, des études de premier cycle, eh bien, est de euh, fournir aussi euh, les bases euh, de la, méthode, de la méthode juridique et du raisonnement juridique. Donc, euh, notre modèle euh, est basé sur, cette, euh, sur cet objectif euh, et plus particulièrement, euh, et compte tenu euh, du, du contexte que l'on va évoquer un peu plus tard dans la présentation, euh, nous mettons un accent particulier sur euh, cet apprentissage méthodologique et l'apprentissage du raisonnement juridique qui sont les clés, en quelque sorte, euh, ensuite des spécialisations, des approfondissements en cycle master et puis ensuite, euh, eh bien, euh, de, de l'insertion professionnelle et de l'évolution aussi dans, dans, dans les métiers. Euh, alors, quelles sont nos formations euh, à Lyon et à Annecy, puisque la Faculté de droit, euh, depuis cette année, a également euh, un site euh, à Annecy euh, pour les, les premières années. Eh bien, il y a tout d'abord, et je pense que c'est ce qui intéresse la, la majorité d'entre vous, le premier cycle des études en droit, donc la licence de droit, qui est délivrée euh, sur la base d'une convention <rire> avec l'Université Lumière Lyon 2, ce qui signifie que, eh bien, le diplôme que vous obtenez au terme des trois années est un diplôme d'État, euh, reconnu comme les, tous les diplômes d'État. Euh, les enseignements se passent exclusivement euh, euh, à l'Université catholique de Lyon, euh, sur nos sites euh, lyonnais ou à Annecy, comme je, comme je le disais. Donc, en ce qui concerne... Les sites lyonnais, eh bien, euh, nous avons deux campus en centre-ville, euh, un qui est Place Carnot et un qui est le campus euh, désormais principal, euh, le campus Saint-Paul, qui est, euh, eh bien, à proximité de ce premier campus et à proximité de la, la gare ferroviaire Perrache. Et donc, euh, c'est une situation en euh, centre-ville. Euh, outre la, la licence de droit. Euh, euh, classique, je pourrais dire, ou généraliste, eh bien, nous proposons également des parcours en double diplôme, euh, notamment et particulièrement euh, un double diplôme euh, licence de droit plus bachelor of civil law en, en convention avec euh, un partenaire euh, irlandais, Maynooth University, euh, double diplôme sur la base duquel les, les étudiantes et les étudiants suivent pendant les deux premières années de la licence en étant à Lyon non seulement les enseignements de la licence de droit, euh, mais aussi euh, des enseignements complémentaires euh, de droit de common law enseignés en anglais euh, par des enseignants euh, locaux euh, et par des, des collègues irlandais qui viennent de, de temps à autre donc, dans, dans les, euh, au cours des semestres. Après ces deux premières années euh, à Lyon, eh bien, les étudiants partent... Euh, tous, euh, pour ceux qui sont dans ce double diplôme en Irlande pendant un an, euh, nous avons cette année notre première cohorte euh, sur place euh, depuis le mois de septembre. Et à l'issue de ces trois années, donc, euh, eh bien, vous obtenez non seulement la licence de droit euh, française, mais également l'équivalent irlandais, c'est-à-dire le Bachelor of Civil Law, qui est... Un diplôme d'État qui vous permet euh, de, eh bien, de poursuivre vos études, voire d'intégrer les professions judiciaires euh, ou juridiques plus largement euh, en Irlande et dans le, le monde de Common Law. Euh, à partir de la rentrée prochaine également euh, donc de septembre 2021, nous proposerons euh, sur le même modèle euh, eh bien, un double diplôme. Euh, avec euh, notre partenaire londonien, la City University London euh, Law School. Euh, les deux premières années étant à Lyon, de la même façon, avec les enseignements de la licence de droit comme tous les autres étudiants, mais en, par, euh, en, en supplément également des enseignements et à distance et sur site faits par euh, eh bien, les collègues euh, euh, anglais de la, de la City Law School. C'est un programme dense euh, comme le précédent euh, très dense à certains égards, euh, mais qui permet euh, eh bien aux étudiants, après avoir fait ces deux premières années à, Londres, à, à Lyon, d'aller à Londres pour la troisième année, et de la même façon, d'obtenir à l'issue des trois années la licence de droit et euh, le LLB of Law, donc le Bachelor of Law, ce qui est l'équivalent d'une licence de droit euh, en Angleterre, et donc de poursuivre le cas échéant. Euh, en master sur site ou dans les autres pays de common law, voire eh bien, de euh, passer des examens complémentaires pour devenir euh, l'équivalent d'avocat euh, dans ce, dans ce contexte-là, euh, ce qui eh bien, est une perspective euh, plutôt intéressante. Donc ces deux doubles diplômes vous, vous permettent en trois ans d'obtenir eh en réalité euh, un diplôme euh, français et un diplôme irlandais ou anglais. Euh, après ce, ce premier cycle, la très grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des étudiants en droit, poursuivent leurs études euh, eh bien, dans le cycle master pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, et la principale, c'est que l'accès aux professions réglementées, euh, dont on parlera euh, dans quelques instants, suppose euh, le plus souvent un, un niveau euh, minimal de... Quatre, quatre années d'études en droit, euh, et le plus souvent, euh, dans les fêtes en tout cas, les étudiants qui euh, tentent euh, eh l'examen d'entrée à l'école des avocats, par exemple, ou l'examen, euh, le concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature, ou d'autres <coughs> euh, examens de ce type, eh bien, attendent euh, cinq années d'études en droit et donc l'obtention d'un master euh, euh, qui correspond au cycle de deux ans, euh, au deuxième cycle de deux ans, après la, le premier cycle de, de licence en trois ans. Euh, nous disposons euh, à la Faculté de droit de, de l'Université catholique de Lyon, de différents parcours de master dans les domaines principaux du droit, donc comme vous le voyez en droit privé, avec un parcours droit de l'enfant et des personnes vulnérables, un cycle et un master mention droit des affaires, parcours droit international des affaires, enseigné exclusivement en anglais pour les, étudiantes, les étudiants qui se destinent à une carrière dans le monde des affaires. Euh, international. Ces deux premiers diplômes, euh, ces deux premiers cycles master sont délivrés également en, en, en convention avec euh, l'université euh, Lyon 2, avec la faculté de droit de l'université Lyon 2, et un troisième master euh, en droit international et européen qui est euh, euh, délivré par euh, l'Institut des droits de l'homme de l'université catholique de Lyon en convention avec l'université Grenoble-Alpes. Donc ces trois diplômes sont également des, des diplômes d'État. De euh, Au-delà euh, Pardon, au delà de eh bien de ces, ces masters, euh, nos étudiants, dans la, dans, dans la majorité euh, des, des cas pour, euh, pour l'instant, eh bien poursuivent également leur, leurs études en cycle master dans d'autres universités françaises, puisque sur la base eh bien, du diplôme de licence, ils peuvent euh, évidemment poursuivre leurs études aussi dans d'autres universités, que ce soit en France ou, ou ailleurs euh, euh, d'ailleurs. Outre euh, les masters et pour revenir euh, au cycle licence et outre les doubles diplômes que j'ai évoqués, eh bien nous proposons à nos étudiantes et étudiants de se spécialiser dès euh, la, la première année de droit et tout au long euh, des six semestres, des trois années de, de la licence de droit. Alors, pour cela, euh, nous avons une offre de diplôme universitaire assez, euh, assez dense, euh, un diplôme universitaire euh, droit et sciences pro études du bien commun, euh, qui est destiné eh bien, aux étudiantes et aux étudiants qui euh, pensent peut-être s'orienter vers le, les métiers de l'action publique et de la fonction publique. Euh, il y a également une préparation euh, IEP, euh, en partenariat avec la faculté de lettres pour les étudiants de première année qui souhaitent euh, eh bien euh, peut-être préparer le concours d'entrée dans les IEP à l'issue de la première année de, de droit ou une première année en, en, en faculté de, de lettres. Euh, donc, euh, eh bien, ce, ce premier double diplôme permet aux étudiants, dès le premier semestre, euh, d'avoir des enseignements complémentaires. Habituellement, c'est une vingtaine ou une trentaine d'heures en plus par semestre. Alors, ce n'est pas rien, et à la fois, ce n'est pas énorme pour que le cycle principal, le parcours principal, c'est-à-dire la licence de droit, ne soit pas impacté, en quelque sorte, par le travail supplémentaire, mais c'est du travail supplémentaire. Et puis, sur ce même modèle, eh bien, comme vous le voyez, nous avons d'autres diplômes universitaires, Common Law, euh, qui permet aux étudiantes et aux étudiants de se spécialiser dans, euh, dans le droit anglo-américain dès la première année et euh, de pratiquer l'anglais, puisque l'anglais juridique plus précisément, puisque ce diplôme est enseigné en anglais. Euh, le diplôme euh, universitaire état civil euh, qui permet aux étudiantes et aux étudiants, et mademoiselle Seki pourrait vous en parler puisqu'elle le suit euh, dans le domaine du, euh, de l'état civil, mais plus largement du droit des personnes et de la famille, euh, droit du climat et du développement durable, euh, comme son nom l'indique, il s'agit d'étudier eh bien la réglementation française et européenne, euh, voire internationale, euh, de protection euh, euh, de l'environnement et dans une perspective juridique puisqu'il y a des métiers assez nombreux dans ce domaine et de plus en plus comme vous pouvez vous en douter. Un diplôme World Foreign Policy enseigné partiellement en anglais qui porte sur les relations internationales. Un nombre important d'étudiants habituellement en droit sont intéressés par les organisations internationales, par la diplomatie et donc il s'agit là d'étudier eh les grandes tendances actuelles et donc partiellement en anglais. De, de géopolitique, pour résumer. Un nouveau diplôme universitaire qui ouvrira en septembre 2021, Criminologie. Euh, il s'agit là de, se, de commencer à se spécialiser dans le, dans le domaine du droit pénal et des séances criminelles, euh, et donc il y a une approche juridique, mais pas exclusivement, avec aussi des aspects euh, en ce qui concerne la criminologie et bien de, de, de psychologie, de psychologie criminelle. Euh, et enfin, euh, deux autres diplômes, mais qui ne sont pas destinés aux étudiants en première année, euh, le diplôme ministère juriste digital, euh, tout en bas de, de la diapositive, et le premier, le, le diplôme ministère administration publique, qui sont là plutôt destinés à des, un public de troisième année et encore plus de quatrième et de cinquième année pour préparer des concours administratifs pour le premier, administration publique, et pour se spécialiser dans le domaine du droit des nouvelles technologies, droit du numérique en général pour le DU juriste digital. Euh, alors, un peu plus dans le détail, mais assez rapidement, euh, le double diplôme dont je vous ai euh, parlé tout à l'heure, euh, la licence de droit associée au Bachelor of Civil Law irlandais, en partenariat avec Maynooth University. Donc, euh, euh, nos, ce partenaire irlandais, Maynooth, c'est une, euh, eh une université située euh, approximativement à 30-40 minutes euh, en train de, de Dublin, donc on pourrait dire que c'est la grande banlieue de, de Dublin, donc c'est assez proche de la capitale irlandaise. Un campus, euh, eh bien, Assez, assez traditionnel dans le sens, on pourrait dire, euh, anglo-américain, donc un ancien campus assez joli, en, en campagne, avec un nouveau campus et une petite ville autour. Donc ça permet, entre autres, notamment de vivre cette expérience de, de campus euh, l'anglaise ou à l'américaine, en l'occurrence à l'irlandaise, euh, je vous l'ai dit, les deux premières années se passent à Lyon, la troisième année en Irlande, il y a un nombre de places euh, approximativement de 50-60 euh, étudiants en première année, donc euh, euh, l'entrée est assez sélective, il faut évidemment avoir une maîtrise de la langue anglaise euh, assez élevée, euh, assez donc euh, un niveau B2, ce qui est normalement est la sortie, le niveau de sortie euh, en baccalauréat, mais ce qui toujours le cas. Euh, il, euh, il y a des cas, le cas échéant des, des entretiens en anglais pour mesurer votre maîtrise de la langue euh, et puis on regarde évidemment euh, le niveau académique pour nous assurer que vous serez en capacité en quelque sorte de suivre euh, ces enseignements complémentaires et ces enseignements en anglais euh, plus particulièrement. Comme je disais, à l'issue des trois ans, avec la troisième année en Irlande, vous obtenez deux diplômes et donc vous pouvez de cette façon envisager votre carrière et euh, eh bien en France, euh, évidemment, euh, mais aussi, eh bien, dans, un, dans le, le, le monde euh, anglo-américain, pour résumer, puisque ce diplôme peut vous ouvrir les portes, en fait, de, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle, eh bien, dans ce contexte. Euh, euh, juridique et culturelle. Euh, la logique est la même pour le nouveau double diplôme euh, avec Londres, donc euh, licence de droit et Bachelor of, of Laws, donc LLB, euh, deux, deux premières années à Lyon, euh, à une sélectivité encore plus forte à certains égards puisque le, le nombre de places sera euh, limité à 20-30 euh, étudiants. Euh, la, la dose de travail en plus de, du parcours de licence de droit sera conséquente avec des enseignements à distance et en ligne euh, euh, pour les collègues anglais, et puis des séances de tutorat et de, de révision sur ces matières assez fréquentes au cours, au cours du semestre. Troisième année à Londres, chez ce partenaire, donc la City University uh, London Law School, qui est, comme son nom l'indique, localisée dans le, le cœur de la, de la City à Londres, avec, comme vous pouvez l'imaginer, ensuite les, les perspectives professionnelles. Euh, à Londres comme ailleurs, d'ailleurs, euh, suite à ce, ce type de, de parcours. Euh, alors, quelques éléments sur euh, l'origine scolaire des étudiants, juste pour vous indiquer, puisque maintenant les, les filières n'existent plus, mais qu'habituellement, euh, eh euh, comme le droit est une science sociale, les, les élèves qui avaient suivi euh, le, le parcours économique et social eh bien, euh, allaient, euh, assez souvent en droit, mais il y a également euh, des, euh, des littéraires et des scientifiques, euh, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de prérequis pour euh, aller faire des études de droit, c'est-à-dire que euh, si vous avez euh, un intérêt pour les sciences sociales, pour l'histoire, la géographie, c'est assez naturel en quelque sorte de s'intéresser aux droit. si vous avez un intérêt pour... Euh, la, la littérature, la langue et eh bien là aussi euh, le, le droit est une matière euh, et, et la terminologie juridique euh, est, un, euh, est un aspect central en fait dans, dans la, la pratique du droit. Les notions sont très importantes, chaque notion a, une, a un contenu euh, particulier et donc et euh, eh bien le droit est une suppose une maîtrise de la langue et de la langue écrite, notamment euh, particulièrement élevée. Donc, euh, si vous avez euh, quelques compétences dans ce domaine, euh, le droit peut être intéressant. Et pour les scientifiques, euh, eh bien, ou ceux qui euh, ont. Euh, un intérêt pour ces matières-là. Euh, on dit généralement que la capacité d'abstraction que suppose euh, eh bien, la pratique de ces matières est, est mise à profit dans le droit puisque euh, la résolution des exercices et l'approche euh, de la méthode aussi du raisonnement juridique en droit suppose cette capacité d'abstraction puisqu'on va partir de euh, concepts généraux pour les appliquer à des situations en particulier. Donc ça suppose de, de se représenter un petit peu euh, ces choses dans, dans l'espace, si je puis dire. Euh, alors, les conditions d'admission, j'en ai parlé euh, euh, rapidement euh, tout à l'heure. Euh, pour résumer, euh, il y a un nombre de places limitées euh, à Lyon comme à Annecy d'ailleurs, et donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, notre notre établissement est sélectif, euh, nous, nous opérons euh, en quelque sorte cette sélection des dossiers, non pas parce que nous avons une approche élitiste, mais parce que notre modèle euh, eh bien, suppose de pouvoir euh, euh, encadrer les étudiants et pour qu'ils soient encadrés, eh bien, il faut que euh, le nombre de ces étudiants soit maîtrisé, tant pour magistral qu'en qu travaux dirigés, et donc... Euh, tout ceci euh, suppose eh bien que l'on étudie les, les dossiers, que euh, on s'attache aux critères qui nous permettent de, de les classer. Alors, le critère académique est important évidemment, mais pas euh, en soi, mais parce que on veut s'assurer que les étudiants, euh, les, les candidates et candidats, ont la capacité de réussir les, les études de droit. Et notamment chez nous, euh, outre ces critères académiques, eh bien, nous sommes particulièrement attentifs euh, aux euh, eh bien, au, à la motivation, au projet de formation motivée de euh, de, de l'élève, et également aux appréciations des enseignants. C'est-à-dire que nous cherchons des, des profils en fait qui correspondent à notre état d'esprit, à l'engagement, à l'investissement, au sérieux. Euh, et comme nous avons un nombre de candidatures qui dépasse largement le nombre de places, eh bien, notre intérêt, comme l'intérêt des, euh, des élèves, eh bien, c'est que nous nous rencontrions en quelque sorte sur ces sur ces critères, sur ces objectifs. Euh, alors, euh, des exemples d'unités d'enseignement euh, sur lesquelles je passerai rapidement. Euh, pour résumer, et en première année particulièrement, euh, les enseignements sont composés d'enseignements de, magistraux en, en amphithéâtre et d'enseignements appliqués en travaux dirigés. Pour certaines des matières en tout cas, certaines des matières ne sont déclinées qu'en euh, qu cours magistral. Euh, la première année est composée d'enseignements qui sont à la fois strictement juridiques, c'est le cas du droit des personnes par exemple, euh, ou euh, du, du droit de la famille, mais également d'enseignements qui sont des enseignements d'ouverture et qui, à certains égards, en fait, s'inscrivent dans la, la continuité d'enseignement euh, du, du lycée, notamment de terminale. Et donc, vous n'êtes pas pleinement dépaysé, je pourrais dire, à, à certains égards. Ensuite, il y a la méthode et le raisonnement juridique qui s'acquiert progressivement et qui, là, pour le coup, sont un peu plus euh, euh, nouveaux pour euh, l'ensemble des étudiants. Euh, taux de réussite, l'une de, de nos forces indéniablement, euh, euh, qui est l'effet en quelque sorte de plusieurs paramètres, euh, la sélection en entrée des étudiants, mais euh, également et majoritairement, je dirais, eh euh, l'encadrement le, et le modèle de, de l'UCLI, et puis l'émulation qui existe entre les étudiantes et les étudiants du fait du contexte euh, plutôt, euh, plutôt favorable qu'il qu aurait proposé, et notamment les petits groupes. Alors. Euh, ces taux de réussite sont ceux de l'année dernière, qui à certains égards euh, reflètent aussi euh, eh bien, euh, la situation au second semestre, d'examen de, de, à distance, donc euh, tout ça pour dire qu'ils sont réalistes, mais pour la deuxième et la troisième année, ils sont encore plus élevés qu'à qu l'accoutumée, mais euh, voilà, vous voyez 83% de réussite en première année, 93% en deuxième année et 97% en troisième année. Euh, habituellement, voilà, on se situe dans ces eaux-là entre 85% et 90% de réussite, après la seconde session pour être tout à fait transparent ce qui est euh, un taux de réussite euh, plutôt euh, plutôt élevé euh, et ça c'est un euphémisme alors les forces de notre enseignement j'en ai évoqué euh, un certain un certain nombre et eh bien euh, chez nous, euh, les groupes d'étudiants, que ce soit en cours magistral ou en, en travaux dirigés, sont euh, des groupes, euh, eh bien, euh, en nombre limité, en tout cas euh, par rapport à d'autres d'autres réalités. Et euh, c'est euh, tant la raison que, et eh bien, la cause, enfin, la, la raison et la conséquence en quelque sorte de, de notre modèle, c'est-à-dire que on souhaite euh, pouvoir suivre au quotidien nos, nos étudiants. Donc chaque euh, euh, chaque année est structurée sur des promotions. Donc en première année, par exemple, il y a trois promotions d'étudiants qui chacune a un responsable pédagogique, euh, l'équivalent d'un professeur principal, euh, si vous voulez, qui suit euh, eh bien, le, le, le parcours des... Euh, des étudiantes et des étudiants, parfois il n'y a pas un besoin important en fait d'appui parce que le, le parcours des, des étudiants est, est linéaire et puis parfois il faut en quelque sorte accompagner davantage, soutenir, mettre en place des tutorats et c'est eh ce que l'on est en capacité de faire compte tenu de notre, de notre organisation. Euh, L'orientation universitaire et professionnelle est également euh, très importante dès le, dès le départ. Les stages ne sont pas obligatoires, mais ils sont euh, euh, eh bien, suggérés, euh, fortement suggérés d'ailleurs euh, parfois, pour découvrir les métiers et également pour commencer à se spécialiser dans, dans tel ou tel euh, domaine. Euh, les cours magistraux... Euh, en amphithéâtre, donc, chez nous, sont, eh bien, pour 100 à 150 étudiants. Donc, la répartition en promotion de nos étudiants en première, deuxième et troisième année fait que il n'y a que très exceptionnellement en fait plus euh, il n'y a que très exceptionnellement plus de 150 étudiants en amphithéâtre donc ce qui euh, ça correspond à des conditions euh, plutôt favorables euh, voire très favorables d'apprentissage et en travaux dirigés là où c'est peut-être à certains égards encore plus important puisque c'est là qu'on applique en quelque sorte par le biais d'exercices et euh, eh bien les notions qu'on a apprises et, et le raisonnement juridique et eh bien les, les groupes sont de 20 à 25 étudiants ce qui permet euh, eh bien, euh, une interaction majeure avec l'enseignant et puis euh, un, un contrôle continu, c'est-à-dire euh, la, la, la vérification des apprentissages très régulière au cours du, du semestre. L'international est également un de nos points forts, ou en tout cas c'est un une de nos priorités. Les, les, les conventions sont très nombreuses. Elles permettent, avec des, des universités étrangères, elles permettent, et eh bien, de, de partir en troisième année pendant un semestre, voire pendant une année. Et puis il y a les doubles diplômes dont je vous ai parlé précédemment qui marquent aussi l'internationalisation forte de nos parcours en licence comme en master d'ailleurs. Donc les, les, les destinations sont innombrables en réalité, et vous aurez le temps de, de les découvrir puisque c'est habituellement en troisième année que se passent ces, ces choses. Euh, la formation humaine est également euh, une des spécificités de la fac de droit et de l'UCLI en général, puisque euh, le département de formation humaine de l'Université catholique de Lyon propose des enseignements... Euh, disciplinaires et pluridisciplinaires qui permettent aux étudiants des différentes facultés eh bien, de découvrir d'autres disciplines et puis euh, globalement d'acquérir eh en quelque sorte euh, une forme de discernement dans le monde contemporain. Donc de comprendre en quelque sorte la globalité euh, des, des enjeux et puis de se positionner en quelque sorte euh, en tant que futur acteur, euh, en tant qu'acteur et encore plus futur acteur de, de la société. Euh, le projet personnel et professionnel est une option qui existe dès la première année pour, les, euh, eh bien, pour accompagner les étudiantes et les étudiants dans la construction de, de leur projet, notamment en réalisant en fait, un certain nombre eh d'exercices qui peuvent être théoriques, pratiques, euh, organisation de conférences, réalisation euh, d'interviews, de, euh, de travail de terrain, euh, sur la base en fait, de, de la proposition d'ailleurs des des étudiantes et étudiants inscrits dans, dans ces dans ces spécialités. Euh, toujours sur l'international et sur les langues, euh, l'accent est mis sur l'acquisition de l'anglais, et l'anglais juridique plus particulièrement avec euh, ce que l'on appelle un, un passeport langue, c'est-à-dire un, un certificat qui est délivré à la fin de la troisième année pour euh, eh bien pour ceux qui ont suivi des cours d'anglais depuis la, la première année. Et, et puis il y a des cours de droit enseigner en anglais assez nombreux dès la première année pour eh bien, non seulement travailler la langue anglaise, mais aussi pour travailler la terminologie juridique anglaise et les notions juridiques de, de common law. Donc ça aussi, c'est une de nos spécialités assez fortes. Euh, je le disais tout à l'heure, à l'issue de la troisième année du, de la licence, la plupart des étudiants iront vers un cycle master. Et... Après le cycle master, eh bien, ils, euh, ils intégreront euh, un certain nombre de, de professions juridiques. Alors, euh, l'avantage des études de droit, c'est que euh, elles, elles ouvrent euh, euh, une palette en fait de métiers très euh, très nombreux. Et, et, et, et, et qui se renouvellent en quelque sorte au gré de l'évolution de, de la société, des technologies, euh, du monde en général. Donc euh, il y a des métiers euh, de façon euh, synthétique dans le, dans le domaine du droit public euh, qui relèvent le plus souvent de la fonction publique, d'État, territorial euh, ou hospitalière. Et puis il y a des, des métiers de magistrature et d'avocature euh, pour les spécialistes de droit public également, Là aussi, c'est un domaine qui se, qui se développe euh, au gré de l'intervention, en quelque sorte, de, euh, de l'État. Euh, les métiers du droit privé, ils sont plus nombreux. Ils se situent tant dans les pro le domaine des professions réglementées, notaires, avocats, la magistrature judiciaire, et puis... Euh, dans le monde de l'entreprise. L'entreprise absorbe un grand nombre de diplômés en droit puisqu'il y a des départements juridiques ou des juristes d'entreprise euh, d'éclataille en fait de l'entreprise le, le, le suggère avec une dimension internationale assez marquée d'ailleurs parfois. Euh, dans le domaine du droit européen international, il y a Là aussi, des métiers qui, qui, qui sont en nombre croissant, tant dans les institutions européennes internationales que eh bien, dans les, les, les cabinets, les, les, les ONG, les, euh, les cabinets de lobbying qui, eh bien, qui travaillent autour de, de ces questions et autour des organisations internationales. Ces dernières années, et comme vous pouvez vous en douter de plus en plus dans les années à venir, euh, les juristes qui seront spécialisés euh, dans les questions numériques euh, eh bien, euh, auront devant eux euh, euh, un panel de métiers de plus en plus important, puisque euh, le numérique, comme vous le savez, est littéralement euh, à peu près dans tous les domaines euh, et la tendance ne semble pas réversible, ce qui fait que la compréhension de ces questions euh, et de la réglementation qui se met en place autour euh, du, du numérique, en fait, devient de plus en plus importante. Et il y a relativement peu de juristes pour l'heure, en fait, qui soient spécialisés dans, dans, dans ces questions. Et donc, il s'agit indéniablement d'un secteur d'avenir. Euh, ce pourquoi, et eh bien, on propose un certain nombre d'enseignements dans, dans, dans ce domaine pour ceux, celles et ceux qui souhaitent se spécialiser euh, dans euh, le numérique. Et j'ai beaucoup trop parlé. Je laisse la parole à, à notre étudiante, euh, Jade Séquipe, Merci monsieur. Euh, bonjour à tous à nouveau, je m'appelle Jade, je suis étudiante en deuxième année de licence de droit à la faculté de droit de l'UCLI. Je prépare parallèlement un DU État civil qui vous ont été présentés précédemment. Je vais donc aborder avec vous mon parcours et mes ressentis en tant qu'étudiante et également la vie étudiante au sein de l'université. Tout d'abord, euh, il y a une question qui est assez importante et assez fréquente qui concerne la charge de travail en licence de droit. Euh, personnellement, j'ai pu observer une différence entre le lycée et la licence. Je pense que c'est inévitable. Les études supérieures demandent peut-être un petit peu plus d'approfondissement et ce que je pourrais dire, c'est l'autonomie vraiment qui est demandée en, en licence de droit et qui est peut-être plus importante que ce qui a été demandé au lycée. Euh, cependant, avec de l'organisation, tout est réalisable. Euh, il est important de souligner également qu'un étudiant en droit est assez, euh, respecte une certaine méthodologie. C'est pourquoi, au début de chaque semestre, nous avons deux semaines de cours de méthodologie, desquels euh, résulte des, un examen de méthodologie appliqué au droit privé et appliqué au droit public, ce qui nous permet de, de vraiment visualiser quels sont nos points forts et surtout les points à améliorer. J'ai choisi de venir à Lucli pour deux raisons principales. Tout d'abord, le lieu. Euh, les lieux sont, sont vraiment propices au travail. Nous ne sommes pas qu'avec des étudiants en droit, ce qui est aussi important parce que nous pouvons, euh, nous pouvons partager des moments avec des étudiants, par exemple en école de commerce et également l'encadrement et c'est surtout pour ça. Donc nous avons des entretiens personnels, individuels avec nos, nos référents, nos chargés de promotion au début de chaque semestre, ce qui nous permet déjà de pouvoir échanger sur les, les difficultés qu'on a pu rencontrer auparavant et également pour que nos, nos chargés de promotion puissent un peu mieux nous connaître et si nous avons des problèmes que ce soit personnels ou euh, au niveau de de les, des études, de pouvoir euh, dis en discuter avec eux. Et euh, sur ce point-là, je ne suis vraiment pas déçue parce que dans, cette, euh, dans ce contexte assez particulier, nous avons vraiment un suivi qui, euh, qui est très fort et donc c'est très important. Euh, concernant la vie étudiante, alors en étant étudiant en droit, euh, nous pouvons encore avoir des activités et il est vraiment conseillé. Euh, et au sein de l'UCLI et surtout de la faculté de droit, nous avons un BDE qui organise des soirées étudiantes, mais aussi des, euh, des week-ends, comme euh, un week-end de ski, dans la mesure du possible, parce que ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Et également, euh, la FEDECATO, par exemple, qui est euh, une association d'étudiants qui permet euh, de créer des, petits, euh, des petites compétitions entre les différentes écoles euh, de ce qui euh, ce qui nous permet vraiment de pouvoir tous nous rassembler, et vous pouvez également participer par exemple à des maraudes et il y a diverses associations, je ne pourrais pas toutes les citer. La vie étudiante à l'UQI est en résumé active et nous permet de tisser des liens, comme je le disais, avec des étudiants qui ne sont pas forcément en droit. Voilà, j'espère avoir été clair. Tout à fait. Alors, je crois que... Donc, euh, nous prenons les questions euh, par le biais du, du chat. Donc, euh, Alors, quelles sont les qualités requises pour une licence de droit euh, Merci. Alors, les, euh, les qualités requises, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas euh, vraiment de prérequis en fait, euh, pour accéder aux études de droit puisque vous n'avez pas étudié le droit jusque-là. Euh, bon, il y a une, une masse de travail significative, donc euh, il faut être euh, bien, euh, prêt à travailler, ça c'est une évidence. Euh, il faut être intéressé euh, par les, euh, eh bien, la société, puisque le droit est une science sociale et il, il, il a pour objectif principal de, de réguler les, les rapports dans la société entre individus, entre l'individu et l'État, et, pardon, et la, les collectivités, etc. Euh, il faut, euh, écrire, euh, il faut aimer écrire, il faut aimer la langue également. Je le disais, la terminologie euh, juridique est, est, est très spécifique, les notions sont spécifiques. Le raisonnement juridique aussi suppose, euh, eh bien, une, une forme d'élégance en quelque sorte dans la, euh, dans, dans la langue parlée comme, euh, comme écrite. Euh, il faut avoir une capacité d'abstraction euh, pour résoudre les, les exercices et pour euh, bien euh, s'imprégner du raisonnement juridique, mais c'est une démarche assez empirique, hein, ce n'est pas en quelque sorte inné, euh, et donc ça suppose du, du travail. Euh, il faut travailler régulièrement, puisque certains des enseignements sont uniquement théoriques, euh, vous ne aurez qu'en cours magistral et l'examen se situe à la fin du semestre, euh, sans forcément de, eh bien, de contrôle continu dans le cadre des travaux dirigés, et donc euh, attendre la fin d'un semestre pour euh, eh s'approprier une, une matière, ça peut être risqué, donc, euh, voilà, c'est du travail continu dans certains certaines périodes du semestre, euh, que ce soit par exemple au mois d'octobre-novembre ou euh, mars-avril euh, mars, euh, au second semestre, eh bien, euh, une bonne quantité de travail se concentre en fait sur ces sur sur quelques semaines puisqu'il y a des, des devoirs à faire dans le cadre des travaux dirigés et là bon il faut une forme de, de résistance en quelque sorte euh, au eh bien à la, à la masse de travail euh, jade c'est qu'il disait il faut euh, il faut aussi conserver en quelque sorte du temps pour des activités extra universitaires pour préserver un, un, un équilibre raisonnable euh, mais euh, voilà, il y a une vingtaine d'heures approximativement en présence, en cours par semaine. Euh, 20, 25 en fonction des, des cas. Il y a peut-être euh, l'équivalent en, en travail personnel pour préparer des, des exercices, pour réviser, etc. Donc, euh, vous voyez, ça fait des semaines euh, potentiellement à 40, 50 heures de, euh, de, de travail, mais qui sont assez concentrées sur les semestres. Et donc, euh, euh, voilà, je, je, je pense que si, euh, si l'étudiant ou l'étudiant est suffisamment travailleur et appliqué, il n'y a rien qui soit euh, inabordable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une question de travail. Alors, euh, quels critères personnels sont-ils nécessaires pour être acceptés dans la faculté de droit euh, de l'UCLI euh, Critères personnels, alors, en ce qui concerne les critères euh, des dossiers, les critères que nous examinons, euh, et c'est ce qui est indiqué dans, dans Parcours Sud, on regarde les notes de première et de terminale, les deux premiers trimestres habituellement. Toutes les notes, en fait, toutes les matières. Euh, et euh, ce qui est important pour nous euh, dans les, les notes, comme je, je le disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas de, de se dire, on prend les, les candidats qui ont au moins euh, 14, 15, 16, 17 de moyenne. Euh, on, on, on veut s'assurer de la capacité à à réussir. Et donc, c'est vrai quand les notes sont fragiles, en fait, on craint que euh, l'élève ne soit pas en mesure ensuite de supporter, en quelque sorte, la masse de travail et l'apprentissage d'une nouvelle matière. Comme la, la faculté de droit de l'Université catholique de Lyon, euh, euh, eh bien, euh, pratique des frais de scolarité. Euh, qui parfois peuvent être assez importants. Euh, notre, notre objectif, c'est de ne pas inutilement, en quelque sorte, euh, engager des, des, des étudiants et des familles sur une voie qui, de notre point de vue, en fait, est, est périlleuse en termes de, de réussite. Donc ça, c'est le critère académique, comme je le disais, qui nous intéresse pour mesurer la capacité à réussir, et donc à, à absorber la charge de travail. Ensuite, c'est très important pour nous d'avoir des, des bonnes appréciations des enseignants, sur la capacité de travail, mais euh, à certains égards encore plus sur euh, l'attitude. En fait, euh, euh, le, le, la, la discipline requise euh, tant dans le comportement que dans l'attitude la, face au travail sont très importantes pour nous. Euh, il y a euh, à peu près dix candidatures pour une place euh, dans, euh, dans pour, pour la faculté, pour nos programmes. Et donc, euh, encore une fois, notre intérêt, c'est d'accepter, de, euh, de faire venir à nous les des élèves qui veulent vraiment faire du droit euh, à l'Université catholique de Lyon. Euh, et donc, le, ça s'est exprimé aussi dans le, le projet de formation euh, motivée. Il n'est pas très long et c'est parfois assez difficile de l'exprimer, mais il faut nous faire comprendre en fait euh, que vous voulez vraiment venir à, à du CLI pour faire du droit, euh, euh, puisqu'il y a une offre par ailleurs. Euh, et donc, c'est l'ensemble de ces critères qui... Euh, donne un cadre un petit peu général pour, pour nous, on, on ne peut pas organiser des entretiens individuels pour chacune et chacun des, des candidats malheureusement, euh, et donc il faut qu'on se fasse une idée suffisamment précise de, de, de l'élève euh, au travers de ce dossier. Donc encore une fois, appréciation, projet de formation motivé et un, des résultats académiques euh, raisonnable en quelque sens, je dirais, euh, pour nous permettre de, de nous assurer que vous ne serez, vous serez pas trop en difficulté euh, euh, en commençant. Le Brexit a-t-il eu un impact euh, sur les partenariats entre l'UQI et les universités anglaises, Londres plus particulièrement euh, oui, alors, euh, vous l'avez entendu certainement, euh, dans le cadre de, de, de l'accord, euh, du dernier accord euh, sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, eh bien, euh, l, l, le programme Erasmus ne fait pas partie euh, de l'accord, et donc, ça veut dire que les, <coughs> le Royaume-Uni est devenu un État tiers euh, euh, de, de ce point de vue, également. Et donc, euh, ça, ça signifie que, euh, les, les accords en fait, se passent euh, dans un cadre qui est celui euh, international classique. Donc, on a déjà des accords avec des universités aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie. Euh, donc, l'impact en fait, direct à ce stade pour notre double, double diplôme avec Londres, on avait déjà un double diplôme en master, c'est que euh, les, les étudiantes et les étudiants qui partiront probablement ne seront pas éligibles en fait, euh, à la bourse Erasmus qui... Euh, et n'est pas inintéressante, mais qui, en fait, n'est pas si significative que, que ça. Donc ça, c'est bah, la conséquence euh, directe euh, à ce stade. Peut-être que ça évoluera, peut-être qu'il y, y aura des programmes pardon, de, de substitution. Et puis l'autre euh, impact que cela a, euh, potentiellement, mais ça n'aurait pas vraiment changé euh, dans le cadre d'un double diplôme, c'est que les étudiants... Européens et notamment les étudiants français euh, seront considérés comme des étudiants internationaux lorsqu'ils iront dans les universités britanniques en général euh, et donc euh, les frais de scolarité appliqués aux étudiants internationaux sont hab habituellement plus élevés que les frais de scolarité qui sont appliqués aux nationaux ou jusqu'à au Brexit aux, aux Européens. Mais dans le cadre de notre double diplôme, eh bien, les frais de scolarité en question sont basés sur la base d'un accord entre les deux institutions. Ils demeurent élevés, mais ils ne correspondent pas en quelque sorte aux tarifs que les universités britanniques appliqueront et seront obligées d'appliquer d'ailleurs aux étudiants internationaux en général. Euh, comment postuler en DU sur Parcoursup alors, euh, vous le verrez peut-être euh, lorsque vous, euh, vous essaierez de saisir une candidature, lorsque vous saisirez une candidature. En fait, il y a différentes entrées dans Parcoursup. Il y a l'entrée pour la licence de droit seule, et puis il y a euh, des entrées pour la licence de droit plus le DU État civil, la licence de droit plus le DU common Law, etc. etc. Et, les, et les doubles diplômes, licence de droit euh, plus Bachelor of Civil Law, ça me permet de faire une parenthèse puisque j'ai oublié de le préciser. Pour le nouveau double diplôme avec Londres, eh bien, compte tenu des, euh, des délais, nous n'étions euh, pas, euh, comment dire, en mesure de l'inscrire dans Parcoursup, ce qui veut dire que pour euh, postuler à ce diplôme, il faut postuler à des licences de droit général en indiquant dans le projet de formation motivée, eh bien, votre intérêt pour ce double diplôme. Et puis, euh, sur notre site, eh bien, il y aura un formulaire, site internet, un formulaire de manifestation d'intérêt pour ce double diplôme. Euh, parenthèse, close. Euh, donc, euh, euh, si vous voulez, en quelque sorte, postuler pour la licence de droit plus le DU État civil, il faut, le conseil c'est de postuler eh bien, euh, dans cette entrée-là dans Parcoursup, euh, pas dans les autres. Euh, alors, euh, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que les, les candidates et candidats ont tendance à parfois euh, saisir plusieurs candidatures pour être sûrs, en quelque sorte, d'être acceptés. Ça peut être une stratégie aussi, euh, mais je, je présume que c'est décompté dans votre nombre total de candidatures, même si elles se situent toutes dans la mention droit. Donc, en termes de stratégie, euh, si, vous, si vous postulez pour un double diplôme, euh, c'est vrai que peut-être qu'il peut être opportun de, de postuler aussi dans la licence de droit classique si vous voulez, en fait, si votre objectif prioritaire c'est d'être accepté en licence de droit, voire subsidiairement licence de droit plus un, un, un autre diplôme. Euh, bon, euh, voilà. Mais... En substance, enfin, euh, si vous avez un dossier qui est, euh, qui est correct d'un point de vue académique, voire bon euh, ou très bon, euh, si vous nous faites comprendre dans votre projet de formation motivé que euh, vous voulez absolument faire du droit chez nous, eh bien, euh, je dirais que les, les chances sont raisonnables, euh, puisque encore une fois le critère de la motivation euh, pour nous est, est sinon prépondérant aussi important en fait que euh, l'aspect académique. Euh, « Comment se déroule la licence en droit avec un diplôme universitaire en parallèle tel que celui en criminologie ?» euh, Alors, je vais peut-être… Euh, ce n'est pas le, le DU criminologie, mais peut-être sur l'organisation… Oui, oui. Euh, en fait, nous avons les cours de DU le jeudi après-midi, euh, pas forcément tous les jeudis. Comme euh, le DU se fait sur trois ans, les cours sont, euh, sont assez bien répartis. Et donc… Euh, ça rajoute environ, en moyenne, de 2 à 4 heures par semaine. En moyenne, voilà. Et euh, donc, euh, ça rajoute une charge de travail, mais qui, si elle est bien répartie, comme on le disait, l'organisation, et eh bien, à la fin, euh, l'examen, il n'y a pas de souci euh, particulier, en fait. Oui, parfois, ça, ça vous permet d'ailleurs en fait d'approfondir oui. certaines des, des matières que vous étudiez par ailleurs dans la licence de droit. C'est le cas en état oui. civil avec le droit des personnes et de la famille. Euh, donc, euh, voilà, c'est concentré sur le jeudi après-midi. Euh, et euh, c'est potentiellement, oui, de 2 à 4 heures, mais pas toutes les semaines. C'est ça. Et généralement, euh, des professionnels viennent, donc ça donne une approche plutôt pratique, plus que théorique, hum. en fait. euh, bon, on, on veille, comme je le disais, à ce que ce volume horaire, en plus, ne soit pas trop important, parce que le diplôme principal, c'est la licence de droit, et votre objectif principal, c'est de réussir ce diplôme-ci. Euh, et en phase de sélection, d'examen des dossiers, eh bien, euh, on a un, comment dire, une attention un peu plus particulière aux résultats euh, lorsque vous candidatez sur un double diplôme, parce que la masse de travail en fait est plus importante que la masse de travail pour la licence de droit seule, qui par ailleurs est déjà en fait euh, significative. Euh, comment accéder à la licence LLB Londres La formation n'apparaît pas sur parcoursup. Alors, je le disais à l'instant, euh, les délais ne nous ont pas permis. Les délais, le calendrier parcoursup euh, ne nous a pas permis en fait d'inscrire cette formation dans la plateforme puisqu'il fallait faire ça au mois de novembre et l'accord eh était quasiment conclu mais l'encre n'était pas encore sèche en quelque sorte. Donc il faut, le plus simple, c'est de postuler pour la licence de droit simple, normal, et d'indiquer dans votre lettre, enfin dans la partie qui s'appelle projet de formation motivée, c'est-à-dire la lettre de candidature, euh, que vous êtes intéressé par euh, cette formation-ci. Et puis, euh, euh, sur le site euh, de la le site interne de la faculté de droit, euh, eh bien, nous, euh, nous insérons un formulaire. Euh, euh, en ligne ou pdf qui vous permettra de manifester votre intérêt pour cette formation. N'hésitez pas également à nous envoyer un mail, à nous appeler en fait pour nous indiquer votre intérêt, comme ça on, on garde trace en quelque sorte de toutes ces manifestations d'intérêt dans notre processus, en quelque sorte d'admission et de, de sélection des, des dossiers. Je pense que c'est important aussi de nous signaler d'une façon ou d'une autre, mais notamment dans le projet de formation motivée, votre posture, c'est-à-dire, euh, puisqu'on a déjà eu des questions en ce sens, si vous voulez venir à l'UCLI uniquement pour cette formation, il faudrait nous indiquer si je ne suis pas accepté dans cette formation, eh bien, euh, je ne souhaite par ailleurs pas faire la licence de droit simple euh, ou à l'inverse, nous dire si je ne suis pas accepté, je... je... Je souhaite tout de même, en fait, être dans la, la licence de droit simple. Je le précise, puisqu'on a eu un certain nombre de euh, demandes en ce sens. Comme je disais, il y aura une vingtaine, une trentaine de places maximum euh, dans cette formation. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est euh, bien de nous indiquer votre, votre intérêt, puisque je, je pense que le, le processus de sélection sera... Euh, Assez, assez strict en quelque sorte, et particulièrement sur euh, la, la maîtrise de, de, la, de la langue anglaise. Pour la sélection des masters, y a-t-il des euh, conditions particulières et quelles sont vos dates d'ouverture pour l'envoi des dossiers Alors pour les masters, euh, cela dépend euh, des masters, du master concerné. Euh, pour le master droit international des affaires, euh, enseigné en anglais, eh bien il faut euh, avoir suivi un parcours plutôt dans le domaine du droit privé, plutôt avec des spécialisations en droit des droits des affaires, droit commercial, droit des sociétés, propriété intellectuelle, le cas échéant, et euh, maîtriser donc euh, l'anglais. Euh, pour le, le master mention droit privé, euh, parcours en droit des personnes vulnérables, eh bien c'est les résultats en général euh, en licence et notamment dans les matières de droit privé et puis la motivation euh, la, la, dans la candidature à, à, à rejoindre cette formation avec peut-être un projet déjà professionnel qui serait dans, dans les domaines euh, concernés. Euh, pour le parcours droit euh, Européen et international de l'Institut des droits de l'homme, eh de la même façon, c'est euh, euh, vos résultats plutôt là, dans, dans ces matières-là, dans le domaine du droit public et international, et puis euh, votre motivation pour euh, les métiers qui sont associés euh, eh bien, à ces spécialités, donc les métiers dans, dans les organisations européennes et internationales, ou euh, dans des organisations comme les organisations non gouvernementales, en fait, qui œuvrent euh, eh bien, dans, dans la sphère internationale, en géopolitique et autres. Étant lycéenne d'une autre académie, ai-je mes chances d'intégrer cette école Alors oui, euh, nous, ne pas, euh, nous ne sommes pas liés par euh, euh, le critère géographique, ou en tout cas par l'origine en fait euh, géographique des, des candidates et candidats. Euh, donc nous avons chaque année euh, des, des candidatures. D'ailleurs, nombreuses, hein, à peu près la moitié, qui proviennent d'autres académies. Et chaque année, des étudiantes et étudiants nous rejoignent de différentes régions françaises, voire d'autres des, des, pays européens ou internationaux, des lycées français à l'étranger. Donc, voilà, il n'y a pas de restriction géographique. Donc, et ça n'entre pas en ligne de compte dans, dans l'étude et la sélection des dossiers. Est-ce que vous prenez en compte les appréciations des professeurs compte tenu de la situation actuelle euh, Est-ce qu'on s'attache davantage à, cette, à ce critère plutôt qu'au résultat euh, euh, Alors l'année dernière, c'était un petit peu le, le cas déjà, puisque le, le, second, enfin, le troisième trimestre, le deuxième et le troisième trimestre ont été impactés déjà par la, le début de la, la crise sanitaire. Euh, Disons que lorsque, lorsque les résultats ne nous semblent pas refléter le niveau de, de l'élève, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, mais généralement ça va plus être en quelque sorte, euh, dans un sens qui pourrait porter préjudice euh, euh, à l'élève, eh bien, euh, oui, on, on, comment dire, on bascule notre attention peut-être un peu davantage sur les appréciations, puisque euh, au-delà des, des résultats, et c'était de, de, de toute façon le cas en temps normal aussi, lorsque, vous voyez, on a des résultats qui parfois nous inquiètent un petit peu, mais on, on a des appréciations des enseignants qui relèvent euh, eh l'assiduité, le travail, des efforts, la progression aussi dans les résultats, euh, pour nous, c'est un critère qui devient effectivement euh, encore plus important qu'à l'accoutumé accoutumé parce parce qu'on sait que les résultats ne sont pas toujours révélateurs, euh, parfaitement révélateurs, en fait, des capacités et puis surtout de l'investissement et de la volonté de réussir de, de l'élève. Euh, donc, euh, naturellement, on, on, on pondère, en fait, euh, euh, plus ou moins, puisqu'on regarde chaque dossier individuellement, ce qui nous prend beaucoup de temps, mais euh, justement, pour euh, c'est notre modèle, ensuite, quand les, les, les étudiants nous ont rejoints, mais pour individualiser, en quelque sorte, euh, euh, notre approche, notamment en phase d'étude des, des dossiers, pour... Euh, identifier le plus précisément possible la personnalité, la capacité, l'envie aussi de, de l'élève de bien de, de, dans ses études, que ce soit au lycée, puis ce qu'on peut euh, en quelque sorte euh, prévoir de, de ce que sera l'engagement euh, ensuite euh, à l'université. Avez-vous des journées d'immersion dans votre université Alors, s'il s'agit de, de journées d'immersion euh, d'élèves de terminale euh, dans eh bien, les, les enseignements et, et euh, la vie quotidienne de l'université, alors pour l'instant, vous le savez euh, sans doute, les campus en fait sont assez, assez vides. Les étudiants de première année vont recommencer à venir petit à petit à partir du 25 janvier, et puis les étudiants de deuxième et de troisième année, on espère euh, peu de temps après. Euh, et donc pour l'instant en réalité euh, la, la, la vie des campus en fait est essentiellement euh, exclusivement d'ailleurs euh, bien des égards euh, numérique. Euh, pour les journées de l'enseignement supérieur je crois le, le 27 euh, enfin, la journée de l'enseignement supérieur en l'occurrence le 27 janvier il y aura des, des enseignements euh, des simulations dans, de cours en fait qui seront bah, pour le coup euh, faits à distance mais qui vous permettront de eh bien de, de voir ce que ce qu'est un enseignement universitaire et notamment un cours magistral et de voir ce qu'ils sont en fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire ils sont délivrés euh, à distance euh, par, par les, les enseignants, et donc vous aurez cette possibilité-là, et il me semble qu'il faut vous inscrire pour cela, et je pense que sur le site de, de l'UCLI, vous avez en fait des formulaires d'inscription, pour qu'ensuite on puisse vous envoyer le lien pour suivre, pour suivre le, le, les cours en question. Euh, est-ce qu'il est obligatoire de poursuivre en master si nous souhaitons exercer un métier du droit euh, Alors, euh, il y a certains métiers, mais en nombre assez limité, certains concours de la fonction publique qui sont ouverts dès euh, la licence, donc dès euh, diplômes de premier cycle, après trois années. En pratique, euh, la quasi-totalité des, des métiers du droit, et notamment ceux... Euh, qu'on a à l'esprit lorsqu'on pense au droit, magistrat, avocat, notaire, huissier, enfin commissaire de justice, etc., etc., sont des sont des métiers qui supposent non seulement euh, un master et plus souvent donc un master 2, cinq années d'études donc trois de licence plus deux de master et également euh, eh bien le, la réussite à des examens d'entrée et de sortie d'école professionnelle comme c'est le cas pour les avocats et ou euh, la réussite de concours comme c'est le cas pour la magistrature par exemple. Euh, donc euh, ce n'est pas indispensable mais c'est ce qui se passe en pratique. Euh, dans la mesure où les, les, les futurs juristes, qu'ils soient avocats, notaires, magistrats et autres, on, auront en charge en quelque sorte des questions sérieuses hein, et importantes, euh, ce n'est pas les seuls évidemment, mais il vaut mieux qu'il euh, y ait eu cinq, six, euh, parfois 7 années d'études en fait avant euh, qu'on leur confie en quelque sorte euh, ces cas et eh bien euh, sérieux. Si vous voulez faire le parallèle avec la médecine, euh, bon. Des années pour former un médecin, je pense qu'il y a 7 à 9 ans peut-être d'études, mais parce que la, la prise en charge en quelque sorte ensuite est, est assez, assez sérieuse, on peut faire un parallèle, toute proportion gardée, avec, avec le monde du droit, puisque euh, pour gérer des, des cas, je ne sais pas, d'assinat par, par exemple, ou plutôt ou plus, plutôt que de, euh, de, de garde d'enfants ou euh, des contrats euh, avec des, des millions, euh, des centaines de millions d'euros. Euh, voilà, ça suppose de, quelque sorte d'avoir euh, une, une formation suffisamment euh, solide. Euh, deux formations m'intéressent au sein de l'UCLI euh, car mon choix n'est pas encore bien clair. Puis-je puis candidater aux deux sur Parcoursup Oui, vous pouvez. Euh, et puis vous recevrez une réponse en fait euh, à l'issue du processus pour les deux formations. Si ces deux formations, si ces deux réponses positives de notre part, eh bien euh, vous devrez choisir l'une et refuser l'autre. Euh, et, et puis. Euh, voilà. s'il y en a une pour laquelle la réponse est positive et l'autre non, ben du coup, ça règle, ça règle la question. Est-il possible de prendre deux spécialisations en première année euh alors, faire deux diplômes, par exemple, universitaires en complément, ce n'est pas euh, euh, strictement impossible, mais ce n'est pas recommandé. Euh, on a eu peut-être un ou deux cas dans, dans le passé. Euh, voilà. Ce, ce n'est pas recommandé parce que la charge de travail, en fait, sera, sera quand même, euh, là pour le coup, très conséquente. Euh, donc, bon, euh, mais la, vous pourrez nous poser la question. Et au cas par cas, en fait, on a pu, par le passé, euh, autoriser exceptionnellement ce, ce genre d'approche euh, euh, si vous motivez spécifiquement votre choix et puis si, euh, si nous pensons que vous en avez des, des capacités. Euh, Faut-il obligatoirement avoir le TEFL pour s'inscrire à la formation Dave Common Law comme inscrit sur le site de l'UCLI. Alors, ce n'est pas euh, obligatoire, mais c'est recommandé si vous l'avez. La, si parfois, en, au lycée, euh, certains et certains d'entre vous ont déjà passé euh, un des certificats, parfois le, le, certif, le First uh, Certificate de Cambridge ou le Certificate of Advanced English pour certains. Euh, et puis, d'autres fois, non. Alors, lorsque, lorsque vous n'avez pas de test, euh, pas de certificat de ce type, on regarde les, les, les notes votre parcours aussi, parce que parfois vous avez passé une année à l'étranger, voire plus, plus, plusieurs années, notamment dans un pays anglophone. Euh, et puis, lorsqu'on a un doute, eh bien, euh on cherche à organiser des, des entretiens, notamment téléphoniques, pour mesurer votre niveau. Mais le plus souvent, et compte tenu du nombre de candidatures, eh bien, on se fie notamment à vos résultats, à vos résultats en anglais, en première et en terminale. Et puis, sur d'autres paramètres, parfois, les, les candidates et candidats nous signalent qu'ils ont, je ne sais pas, passé un été, fait un stage ou un stage linguistique dans, dans un pays anglophone. Donc, euh, bon, ça dépend en quelque sorte des, euh, des candidats. Donc, ce n'est pas strictement obligatoire d'avoir le TOEFL. Euh, mais ça ne signifie pas que euh, vous ne devez pas le passer. Si vous avez l'intention de le passer par ailleurs, c'est très bien, puisque, pour le coup, ça règle la question de l'appréciation du niveau linguistique. Alors, les stages pourront-ils débuter dès là et là, ou est-il plutôt préférable d'attendre euh, alors euh, c'est vrai que le plus souvent les étudiants font des stages en troisième année euh, parce qu'ils ont un petit peu, euh, en quelque sorte, euh, une, vue, une vue panoramique euh, satisfaisante euh, des différentes euh, spécialités euh, du, du droit et puis euh, c'est utile parfois pour les candidatures en master. Mais euh, eh bien, c'est possible dès la première année de, de faire des stages qui seront davantage des stages sinon de découverte, mais euh, oui, de... de dans, dans lesquels, en fait, les étudiantes et les étudiants ne sont pas opérationnels d'un point de vue pratique, mais pourront euh, voir comment les matières qu'ils qu commencent à étudier, en fait, sont déclinées euh, en pratique. Euh, parfois, les, les, les étudiants, en fait, font un premier stage en première année, un deuxième en deuxième année, et puis euh, un autre en, en troisième année. Donc, vous pouvez avoir cette stratégie aussi pour découvrir, en fait, euh, un peu euh, les différents métiers du, métiers du droit. Donc, on ne déconseille pas de le faire dès la première année. Ce n'est pas indispensable, mais lorsqu'il y a ce, ce désir, on l'appuie et puis on stipule des conventions de stage avec les, euh, les, les organismes et les maîtres de stage concernés. Euh, c'est bon, c'est terminé. Est-ce qu'on dit un message de... Oui, eh bien, euh, merci de, de votre participation. Merci, Jeanne. Merci à vous. Et, euh, et puis, euh, eh bien, je pense que le, le chat continue. Euh, N'hésitez pas à nous écrire, à nous téléphoner euh, dans les semaines et mois qui, qui viennent. Euh, voilà, et puis, euh, bon courage pour cette année qui, pour la plupart d'entre vous, est l'année du baccalauréat. <rire>